spéciale journée spéciale méga journée spéciale la jeunesse de l'église de foi en christ CSI, en sigle situé tout près du bar communément appelé chez commune vous invite à une croisade du 20 octobre 2018 à 14h sur le terrain situé tout près de cette église programme, il seront prévus des danses, des sketchs, des poèmes, mais aussi des comédies et en plus de cela, il y aura plein de groupes invités qui, c'est sûr, ils vous éblouiront. Une spécialité, pendant la croisade, il y aura un moment de questions-réponses où les meilleurs lauréats recevront des prix extraordinaires. Prière d'inviter nombre de vos jeunes amis afin que nous puissions partager ces moments uniques de merveille et de sanctification par Dieu. Que Dieu vous bénisse.